Bonjour camarades. Euh, la question nationale, c'est une question qui est d'une actualité euh, brûlante. Il suffit de citer l'exemple euh, des Kurdes, de la Palestine, de l'Ukraine, ou un peu plus près de nous en Europe, euh, le retour de crises nationales, de questions nationales, qu'on qu pouvait considérer comme réglées, ou en tout cas oubliées, atténuées, euh, la Catalogne ou l'Écosse. Après tout, l'Écosse, l'indépendance de l'Écosse, n'avait plus vraiment occupé le devant de l'actualité depuis la bataille de Culloden, en 1746. Et pourtant, depuis une dizaine d'années, et particulièrement depuis 4 ou 5 ans, c'est devenu une question d'une actualité plus que brûlante. Mais on a aussi euh, la question nationale qui se pose par le biais euh, de la question de l'immigration, de la question de l'identité nationale, avec la, une flambée nationaliste et chauvine euh, dans de nombreux pays. Et on peut se poser la question de pourquoi, est, au final, ce retour de la question nationale. Alors, il y a une foule de facteurs distincts et spécifiques, en fait, à chaque crise, qu'on peut retracer, qu'on peut s'amuser à identifier. Mais au final, en dernière analyse, derrière chacune de ces questions, de chac chacune de ces facettes de la question nationale, chacun, chacune de ces crises spécifiques, ce qui est en germe, ce qui est en jeu, c'est la crise du capitalisme. C'est le chômage, la pauvreté, la misère, le, tout ça qui fait ressurgir en fait toutes les lignes de faiblesse, toutes les lignes de fracture de la société bourgeoise, qui met à vif toutes les oppressions. Les classes dirigeantes utilisant les oppressions nationales, utilisant les divisions nationales pour diviser la classe ouvrière, unir autour d'elle les travailleurs de souche, en jouant d'un côté sur l'union nationale et de l'autre sur le racisme et la xénophobie qui vont main dans la main, du point de vue de la bourgeoisie, même si ce n'est pas toujours les mêmes politiciens qui utilisent les deux en même temps. Et de l'autre côté, on a aussi le fait que la radicalisation politique qui est causée par la crise du capitalisme rend encore plus insupportable pour la jeunesse et pour une partie des travailleurs toutes les oppressions qu'elles subissent, et notamment l'oppression nationale. Ça, c'est un exemple qui est assez clair avec la Palestine. Euh, les mobilisations de la jeunesse à Gaza euh, depuis 6-7 ans sont d'autant plus vives du fait de l'absence totale de perspectives économiques et sociales dans la bande de Gaza. Le chômage, la misère, la catastrophe sociale que connaît la région ne fait que pousser des couches de plus en plus importantes à la lutte contre l'oppression qu'elles subissent en tant que nation. On a le même phénomène, dans une certaine mesure, en Corse, où la jeunesse qui s'est mobilisée ces derniers mois l'a fait autant autour de la... autant poussée par la question nationale que par la question du chômage, de l'absence de débouchés, de l'absence de perspectives économiques. Ces phénomènes se mêlent, en fait. Et tout cela euh, remet la question nationale sur le devant de la scène. Mais ce n'est pas le seul facteur. La crise du capitalisme, elle joue aussi un rôle dans le sens où elle pousse, en réduisant les débouchés, en comprimant les marchés, elles poussent les puissances impérialistes, les unes contre les autres, à se battre, justement, pour ces marchés, pour des débouchés, pour en conquérir de nouveaux, ou pour garder le contrôle de ceux qu'ils contrôlent déjà. Et les grandes puissances, grandes puissances, les puissances impérialistes, en fait, grandes, petites, régionales, moyennes, utilisent cette question nationale, ces questions nationales, comme des pions, comme des arguments, comme des outils, en fait, dans leur lutte, entre elles, dans leurs manœuvres. On en a eu le cas, on en a eu des exemples, <coughs> pardon. avec la France, qui a mobilisé des milices, qu'on pourrait qu peut, tout à fait... Euh, enfin des milices ethniques, des milices religieuses, au Mali ou en Centrafrique, pour essayer de défendre ses positions impérialistes, en Centrafrique pour essayer de déstabiliser le gouvernement centrafricain, qui était plutôt pro-russe. Les États-Unis, de la même façon, ont découvert qu'il existait un peuple kurde et qu'il souffrait, quand ils se sont aperçus qu'ils pouvaient aussi utiliser cette revendication et cette souffrance dans leur lutte contre le Bachar al-Assad et contre l'État islamique. Puis se sont aperçus qu'en fait, ils pouvaient aussi abandonner cette même, ce même peuple kurde face aux Turcs, à partir du moment où cette oppresse, cette utilité, il n'avait plus d'utilité. Et Poutine justifie la guerre qu'il mène en ce moment en Ukraine, au nom de la défense des minorités russophones du Donbass, tandis que l'Occident justifie son appui militaire à l'Ukraine, au nom de la souveraineté nationale et de l'indépendance de l'Ukraine il s'agirait de défendre. Cette question nationale devient, en fait, ces questions nationales deviennent des atouts dans les manœuvres des grandes puissances impérialistes. Et tout ça, ça fait de cette question une question euh, très importante. Il y a besoin pour les marxistes de s'y retrouver, d'adopter une position correcte, et d'autant plus qu'il y a de fortes pressions sur cette question-là de la part de la bourgeoisie. Dans, tout, dans, de, de, dans un sens ou dans l'autre, et qu'il est facile euh, d'y céder et de se retrouver à jouer les soutiens bénévoles de tel ou tel euh, camp impérialiste, ou de telle ou telle bourgeoisie réactionnaire. Et ce n'est pas une question qui est, nouvel, qui est nouvelle pour les marxistes. Marx, Engels, Lénine, Rosa Luxembourg, Trotsky ont tous abordé cette question. Et ils ont tous abordé cette question à propos des crises euh, qui se posaient à leur époque. Marx et Engels ont beaucoup écrit, par exemple, sur la question de la Pologne, sur la question de l'Irlande, euh, sur la question euh, des Juifs. Euh, Lénine, à nouveau, a écrit sur encore la Pologne, puisqu'elle n'était toujours pas libre entre, Lénine, entre Marx et Lénine. Euh, Rosa Luxembourg aussi a écrit sur cette question. Ils ont aussi traité de la question des Juifs de Russie, qui subissaient une oppression particulièrement brutale euh, de la part euh, du tsarisme russe. Et leurs écrits à ce sujet ils sont une, elles sont une, ils sont une source euh, presque inépuisable de leçons mais il doit être manié avec précaution, parce que, contrairement à ce que disent euh, beaucoup de soi-disant marxistes, qui sont en fait généralement des, des, des formalistes et des sectaires, il n'y a pas euh, de position intangible, toute prête, applicable à toute situation des marxistes sur la question nationale. Où on serait par exemple pour ou contre l'autodétermination, la séparation, l'indépendance dans toutes les situations parce qu'en fait, notre seule position de principe, c'est que les marxistes sont opposés à toute forme d'oppression nationale et reconnaissent le droit à l'autodétermination, y compris jusqu'à la séparation. Ce qui ne veut pas dire qu'on est pour ou contre cette séparation. C'est la même chose, en quelque sorte, que le droit au divorce ou le droit à l'avortement. On est pour le fait que les gens aient le droit de divorcer, s'ils ne sont pas heureux dans leur mariage, on n'est pas pour la terminaison, le, le, le, le divorce immédiat de tous les couples mariés. Pareil pour l'avortement, etc. Et pour aller au-delà, en fait, de, ce, de, ce, de, cette, de cette question générale, nous sommes contre les oppressions nationales, ben en fait, il faut examiner concrètement la situation concrète de chaque crise, de chaque situation dans laquelle la question nationale s'applique. Parce que la vérité, comme disait Hegel, la vérité, elle est toujours concrète. On ne peut pas régler les problèmes du monde réel, du monde concret, avec des slogans schématiques et abstraits. Ça vaut, par exemple, euh, dès le début même de ce qu'on... Qu qu euh, quand on aborde la question nationale. Par exemple, la définition de ce qu'est une nation. Une nation, si on prend les définitions les plus courantes, eh ben c'est une unité autour d'une langue commune, d'une histoire commune, territoire, etc. Sauf que, très bien, la Suisse est une nation, elle a quatre langues. La Belgique est une nation, elle a trois langues. Et vous avez des, des, des, tout un tas d'exemples comme cela qui dépassent la, la, les définitions trop schématiques. Il faut arriver à examiner les exemples concrets. Pareil, par, euh, Si on autre, euh, autre exemple qui dépasse la situation, le, le, le, le, les slogans trop abstraits, prenons le cas de la Palestine. Beaucoup de militants de gauche défendent le droit à l'autodétermination du peuple palestinien sous la forme de deux États distincts. Très bien, sauf qu'il suffit de regarder une carte de la région pour voir que ça va être très compliqué de tracer ne serait-ce que des frontières à ces deux États. Je veux dire, vous avez des Juifs qui vivent en Cisjordanie et dans la bande de Gaza et qui ne sont pas arrivés là ces dix dernières années, qui y vivent pour certains depuis des décennies, voire des siècles. Et de l'autre côté, vous avez plein de Palestiniens qui vivent dans des territoires à majorité juive en Israël. Tracer une frontière exacte entre les deux, ça va être extrêmement compliqué. Si vous le faites sous le capitalisme, vous allez finir par aboutir à, une, à un État palestinien absolument pas viable, opprimé de facto par Israël ou par une autre puissance régionale. Et dans ce cas-là, notre position est celle d'un seul État fédéral, au sein duquel les deux nations pourront exister et se développer librement mais on ne peut pas régler cette question-là avec la seule revendication de l'autodétermination et donc de la séparation. Pour nous, au final, enfin pas au final, mais pour nous, le critère qui doit être déterminant, c'est celui des intérêts généraux de la classe ouvrière dans son ensemble. Et c'est quelque chose qu'il faut toujours garder à l'esprit quand on aborde la question nationale. Trotsky avait une formule, il disait que le, le nationalisme, ça pouvait être euh, l'enveloppe d'un bolchévisme immature comme celle euh, du fascisme en gestation. Si on prend plusieurs... Et il faut aborder des exemples concrets pour voir le, ce que ça donne. Par exemple, les luttes de libération nationale euh, des colonies contre les puissances impérialistes et les puissances coloniales. Par exemple, prenons le cas de la France et de l'Algérie, ou l'Indochine ou ce genre de choses. C'était des luttes éminemment progressistes, parce qu'elles s'opposaient à l'oppression nationale, à l'impérialisme, qu'elles fragilisaient la domination de la bourgeoisie, qu'elles aboutissaient à une libération d'une nation opprimée, et qui, s'il si avait existé des partis révolutionnaires de masse, auraient même pu mener, auraient même pu être l'étincelle déclenchant des révolutions socialistes, de, même au sein des métropoles coloniales. C'était donc des luttes éminemment progressistes, dont la principale revendication était indépendance nationale. Prenons un exemple différent, la Finlande en 1918. La révolution russe reconnaît l'indépendance formelle de la Finlande. Le premier gouvernement de la Finlande indépendante a une majorité socialiste qui veut faire de son pays une république socialiste associée à la Russie soviétique. Ce qui veut dire donc de facto mettre fin à l'indépendance de la Finlande, puisqu'il y aurait une fédération entre la Finlande et la Russie socialiste. Et L'indépendance et l'autodétermination, dans ce cas-là, sont pris en main par les réactionnaires, par la droite, qui, en fait, mettent derrière ce mot d'ordre d'indépendance et d'autodétermination et, et de liberté de la Finlande un contenu particulièrement, un contenu tout à fait différent, qui signifie, en fait, que l'indépendance équivaudra à placer une frontière, avec, si possible, des barbelés les lignes de tranchées, entre leur propriété privée, qu'il s'agit de défendre, et la Révolution russe, qu'il s'agit de garder à l'extérieur du pays. Et l'indépendance nationale signifie concrètement la défense de l'ordre bourgeois contre la classe ouvrière finlandaise et contre la Révolution russe. Et concrètement, les héros de l'indépendance finlanda finlandaise, c'est-à-dire les, les fascistes de la garde blanche finlandaise, appuyés par les Allemands ont massacré, au nom de l'indépendance de la Finlande, un quart du prolétariat finlandais. Dans le... Par contre, la fin de l'indépendance de la Finlande aurait signifié l'avancée vers le socialisme, un pas en avant vers l'Occident pour la Révolution mondiale, et une ouverture vers l'Europe pour la Russie socialiste. La difficulté, en fait, elle vient du fait que comme tout slogan, le droit à l'autodétermination, il est, à une certaine mesure, il est relatif, il doit être abordé concrètement. Le slogan qui est brandi par toute un, une série de gauchistes, euh, par exemple du type du, du NPA, des champions dans ce domaine. Une nation doit avoir le droit de décider seule de son propre destin. Oui, tout à fait. Mais concrètement, de quoi parle-t-on Qu'est-ce que c'est qu'une nation Quels sont les intérêts de classe en jeu Quelle classe dirige Quelle classe mène le mouvement Dans quel sens s'oriente le mouvement? Prenons l'exemple très, très actuel. quittons la, la Finlande de 1918. Prenons l'exemple actuel. Euh... Prenons l'exemple actuel de l'Ukraine. Le NPA nous dit qu'il s'agit de défendre l'indépendance de l'Ukraine contre l'invasion russe. Très bien. Sauf que l'indépendance de l'Ukraine telle qu'elle existe aujourd'hui, elle signifie l'oppression nationale des russophones, mais aussi, mais aussi des Hongrois de Ruthénie, des Tziganes, etc. par les nationalistes ukrainiens. Et ce n'est pas une question théorique. Je ne vous dis pas là, ah oui, euh, quand ils commandent à manger au restaurant dans leur langue, on les regarde de travers. Non, c'est des questions enfin, d'oppression euh, brutale. Vous avez des morts, vous avez des attentats, vous avez des persécutions physiques. Est-ce à dire qu'on est pour l'invasion russe, pour défendre ces minorités Ben non, parce que ça signifierait l'oppression nationale des Ukrainiens par l'impérialisme russe. Et un autre élément, c'est que quand on parle d'indépendance, il faut bien voir de quoi on parle. Le NPA et d'autres oublient que l'Ukraine de Zelensky n'est pas indépendante, techniquement. Le gouvernement de Zelensky est complètement dépendant, comme l'État ukrainien, en fait dans son, quasiment dans son ensemble. Son budget, sa politique intérieure, sa politique de défense sont complètement dictés par le FMI, l'impérialisme américain, les pressions de l'Union européenne l'indépendance de l'Ukraine, réellement, est une fiction. L'Ukraine est soumise à des puissances impérialistes qui l'utilisent et qui utilisent son indépendance formelle comme un outil dans leur lutte contre l'impérialisme de la Russie. Et ça, là, c'est pas quelque chose qui est euh, nouveau. Lénine et Trotsky, pendant la guerre de 1914-1918, signalait déjà que beaucoup de gens dans le mouvement ouvrier avaient eu tendance à être abusés par cette question de l'indépendance nationale et disaient « Ah Nous pouvons, moi, socialiste français, je peux soutenir ma bourgeoisie française, parce qu'en fait, c'est pas la nation française qui est en jeu, voyez-vous. La raison pour laquelle je fais ça, c'est parce que je pense aux toutes petites nations comme la Serbie, la Belgique, qui sont envahies par l'impérialisme agre agressif de l'Allemagne. Et donc, en fait, moi, je suis une puissance enfin, mon... ma nation bourgeoise est une puissance impérialiste, mais elles sont des petites nations opprimées que ma puissance impérialiste veut défendre, donc je vais les aider en soutenant ma puissance impérialiste. Et Lénine et Trotsky faisaient remarquer que... Oui, mais ça veut dire que ces petites nations sont devenues des outils de l'impérialisme, sont devenues des armes de cet impérialisme contre un autre impérialisme. Et Lénine faisait remarquer qu'il était justement remarquable que les socialistes de ces pays-là, qui auraient pourtant pu être les, les premiers à se laisser emporter, prenons l'exemple des Serbes qui étaient agressés par l'armée de l'Empire autrichien, première puissance du monde à l'époque, face aux appels de leur propre bourgeoisie à voter la défense nationale, ils avaient dit non, parce que notre gouvernement est un outil entre les mains de l'impérialisme anglais et français, donc même nous, nous refusons cette fiction de la défense nationale. C'est pas nouveau, en fait, ça. C'est des choses sur lesquelles, justement, je disais tout à l'heure, il faut relire ces textes-là, parce que les situations auxquelles on est confronté aujourd'hui, elles ont souvent été déjà vécues auparavant. Euh, et parallèlement, bien sûr, eh bien, les pro-russes de gauche, ils sont moins nombreux euh, sur la crise de cette année que ça pouvait l'être le cas en 2014, par exemple. Vous en avez moins, des gens qui viennent vous dire euh, « Poutine est un héros des peuples, un héros de l'indépendance nationale », et en fait, les chars russes, c'est l'armée rouge, de 1945, vous carrément qui vont vous expliquer que c'est l'armée rouge de Trotsky, très étrange. Ces gens-là, en fait, ils oublient, là encore, que l'indépendance des républiques du Donbass, elle n'existe pas, elle est aussi fictive, sinon plus, que celle de le, du gouvernement de Kiev. L'indépendance des républiques du Donbass, c'est une indépendance sous la protection, c'est-à-dire sous le contrôle de l'armée russe, c'est une indépendance qui est en fait une suggestion et une, leur mise à disposition du capitalisme russe pour son exploitation. Et euh, par ailleurs, très concrètement, euh, cette indépendance, elle a aussi signifié l'élimination de toute une série de dirigeants euh, des mouvements qui avaient eu en 2014 dans ces républiques par les services secrets russes et leurs affiliés locaux. Donc là encore, il n'y a pas d'indépendance ni d'un côté ni de l'autre sur cette guerre. L'autodétermination sur cette crise actuelle est en fait un camouflage Utilisés par les bourgeoisies, les impérialistes des deux camps, pour camoufler leurs manœuvres respectives. C'est la même chose euh, l'an dernier, avec le Karabakh, la guerre qu'il y a eu en, dans, le, dans le Caucase, entre l'Arménie, et la République du, du Haut-Karabakh, et l'Azerbaïdjan, où euh, vous avez des gens, et vous en avez encore, enfin vous aviez vous en avez encore, qui vous expliquaient qu'il fallait euh, apporter un soutien critique aux Arméniens dans leur lutte contre le fascisme azéro turc, pour défendre l'indépendance, etc., les victimes du génocide, et vous aviez ce discours-là qui était très présent à gauche. Beaucoup de gens vous disaient Ah oui, mais quand même, il faut défendre l'Arménie la, face à cette agression, etc. Mais il y a un élément de réalité, c'est-à-dire que, effectivement, une victoire azérie, une victoire totale ou une victoire partielle comme elle a été obtenue, ça signifiait eh bien, une oppression pour les Arméniens du Karabakh, qui auraient probablement été chassés de leur maison et qui auraient probablement dû partir et qui n'auraient pas eu le droit de parler leur langue, etc., etc. Sauf que, concrètement, une victoire arménienne aurait signifié la continuité pour les Azéries du Karabakh de l'oppression qu'ils subissent depuis 25 ans. Ça aurait signifié pour tous les réfugiés qui ont fui les premières guerres dans les années 90 de continuer à vivre dans des camps de réfugiés, pour tous les azéris qui vivent sur place bah de continuer à subir cette oppression. Et en fait, le problème, c'est que là encore, en Karabakh comme en Ukraine, aucun camp n'était soutenable parmi ceux qui étaient en lutte sur la ligne de tranchée. Et il y avait le besoin de défendre une, la seule position correcte, c'est-à-dire une indépendance de classe, de mettre en avant la perspective du socialisme, d'expliquer que seule la lutte contre le capitalisme permettrait d'unir les travailleurs des deux côtés et de régler cette question nationale, de créer une situation dans laquelle les Azéries, et les Arméniens n'auraient pas eu, pas été poussés par leur bourgeoisie respective à s'entrégorger. Le point commun entre toutes ces erreurs dont je viens de parler, au final, c'est l'abandon total d'un point de vue de classe. C'est l'adoption d'une approche purement nationaliste. C'est le fait de faire euh, primer la question nationale sur les lignes de classe, sur la lutte de classe. Et nous, pas la pas, il faut qu'on qu souligne justement au contraire, que toutes ces questions nationales, que ce soit la question de l'Ukraine, que ce soit la question euh, de la Palestine, que ce soit la question euh, du Karabakh, elles ne sont réglables que dans le cadre du socialisme. Elles ne sont finalement résolubles, solubles, non, résolvables que dans le cadre du, de la lutte pour le socialisme. Je disais tout à l'heure dans mon introduction que, Finalement, ce qui faisait émerger toutes ces questions, c'était, eh la misère, le chômage, euh, la crise, la pauvreté. Ce qui est assez logique puisque, au final, ce qui pousse les travailleurs les uns contre les autres, c'est le manque, c'est le fait qu'il n'y a pas assez pour tous. Dans l'exemple, je reviens sur l'exemple du Karabakh, il est, assez, euh, il est assez éclairant de ce point de vue-là. Ce qui pousse les travailleurs arméniens et azéris les uns contre les autres. C'est la misère, c'est le fait qu'il n'y avait pas assez dans cette région pour nourrir et satisfaire les besoins vitaux de ces deux populations. Donc leurs deux bourgeoisies respectives les poussaient les unes contre les autres, les uns contre les autres, pour justifier le manque, euh, la précarité, justifier tout ça, et donner aux uns, un peu, aux dépens des autres. Le problème ce n'est pas le patron Azeri, le problème c'est le salaud d'Arménien qui vient voler ton travail. Et vice-versa pour le camp d'en face. Si vous voulez régler ça, il faut régler ce qui fait que c'est un discours qui est audible par les travailleurs. Pourquoi c'est audible ben Effectivement, il y a du chômage, il y a de la misère, il y a du manque. Et donc, si vous voulez régler ça, il faut éliminer cette question-là. Il faut bien sûr mettre en avant une perspective d'unité de classe. Il faut bien entendu unir ces travailleurs, mais dans cette perspective-là. Mais vous pouvez avoir l'erreur euh, inverse. Vous pouvez avoir l'erreur totalement inverse, c'est-à-dire de nier complètement la question nationale, le droit à l'autodétermination, euh, l'existence même des minorités nationales, au nom euh, de la primauté de la classe ouvrière. Je parlais tout à l'heure euh, de Rosa Luxembourg, et justement, c'est un des exemples où, dans des polémiques avec Lénine, elle a défendu une position opposée à celle de Lénine, et où elle a eu... Or, son argument, enfin sa position était simple, c'était qu'elle refusait, elle s'opposait à la reconnaissance du droit à l'autodétermination pour euh, la Pologne, qui était opprimée par l'Empire tsariste. Son argument, en fait, il était assez simple. Il était qu'il existait une bourgeoisie polonaise qui utilisait le mot d'ordre d'autodétermination pour plusieurs choses. Premièrement, pour s'opposer à la bourgeoisie russe qui l'opprimait, elle, qui l'empêchait de faire autant de profit qu'elle aurait pu en faire s'il était indépendante. Et deuxièmement, qui utilisait cet argument de la question nationale pour, en quelque sorte, gagner à elle le soutien de la classe ouvrière polonaise dans sa lutte contre les autres bourgeoisies. Et Rosa Luxembourg disait, donc, on ne doit pas soutenir la revendication de l'autodétermination, on ne doit pas soutenir la revendication de l'indépendance de la Finlande parce que ça signifierait aider la bourgeoisie polonaise et, au final, créer une nation bourgeoise indépendante, ce qui ne serait pas progressiste. C'est une erreur, et c'est une erreur qu'on peut comprendre dans une certaine mesure dans le sens où elle était, elle, militante polonaise, en Pologne, soumise en permanence à la pression de la bourgeoisie et de la petite bourgeoisie polonaise qui passaient leur temps à matraquer cette question nationale, qui d'ailleurs était intelligent. Il ne s'agissait pas les bourgeois polonais, ne venaient pas en disant « Aidez-nous à faire une Pologne indépendante, comme ça je pourrais vous exploiter, vous, pour faire du profit, moi, plutôt que ce soit les Russes qui le fassent. » Ils ne faisaient pas du tout ça. Ils faisaient quelque chose. Les partis, un des bourgeois polonais, ils avaient cette petite particularité, qu'ils étaient officiellement tous des partis populaires, et la majorité d'entre eux étaient même des partis socialistes. Le principal parti euh, indépendantiste bourgeois de Pologne, c'était le parti socialiste populaire, qui n'était ni socialiste ni populaire, mais qui disait « on est pour, et après ». D'abord l'indépendance nationale de la Pologne, et une fois qu'on aura chassé les Russes, on se mettra d'accord sur le type de société qu'on veut, et on vous garantit qu'on fera une société socialiste. Il se trouve que ces gens sont retrouvés au pouvoir ensuite et qu'ils ont fait une société qui n'était absolument pas socialiste, qui est une dictature bonapartiste, pro-capitaliste. Mais Rosa Luxembourg, soumise à la pression de ces gens-là, ben, elle avait tendance à réagir de façon défensive, à dire votre, « votre revendication, c'est de l'hypocrisie, vous êtes des bourgeois ». Le problème, c'est qu'elle a tordu le bâton trop dans, le, dans, le, dans un certain sens. Lénine disait, au contraire, qu'il fallait reconnaître le droit à l'autodétermination de la Pologne. Et là encore, la position dans laquelle se plaçait Lénine aide à comprendre comment il en est venu à cette position, comment il en est venu plus facilement, lui et les bolcheviques, à cette position. C'est que eux se plaçaient du point de vue inverse, si on peut dire, du point de vue de la Russie, la puissance oppressive. Et donc de ce point de vue-là, l'oppression de la Pologne était un argument utilisé par la bourgeoisie russe pour unir les travailleurs russes autour de sa classe dirigeante, autour de son État. Regardez, nous sommes supérieurs, nous opprimons tous les sauvages qui nous entourent, les Polonais, les Lituaniens, les Kazakhs, enfin tout ça. Regardez, c'est la preuve que nous sommes une grande nation forte, à bas l'indépendance de tous ces pays, qui de toute façon serviraient nos ennemis. Les bolcheviques défendaient la revendication, la défense du droit à l'autodétermination pour ces minorités nationales, pour toutes ces, pour toutes ces nationalités opprimées, de l'Empire russe. L'argument était simple en fait. Il était de dire euh, tout simplement « Regardez, vos bourgeois, vos patrons polonais »– on va rester sur l'exemple de la Russie et de la Pologne –« vos patrons polonais vous disent tous les russes sont vos ennemis, tous les russes nous oppriment, on sera mieux entre polonais ». Sauf que ce n'est pas vrai. Nous, travailleurs russes, sommes prêts à lutter contre notre propre bourgeoisie, contre notre propre État, pour défendre vos droits nationaux, tandis que vos propres patrons polonais ne rêvent que de vous exploiter, que de vous opprimer, et très souvent, refusent en fait concrètement de lutter contre le, le, le, le, la bourgeoisie et la classe dirigeante russe, à partir du moment où ça risque de remettre en cause leur propre euh, domination de classe. Et là-dessus, les, les, les, les, les révolutionnaires russes, les bolcheviques, avaient un exemple très, très, très, très euh, concret à mettre en avant, qui était le fait que pendant la révolution de 1905 en Russie, dans la quasi-totalité des pays, des minorités, enfin des, des, des pays où se vivent, où vivent des nations opprimées en Russie, la bourgeoisie nationaliste, c'était en fait complètement dissociée de la classe ouvrière et avait négocié des avantages avec l'empire tsariste, en restant au sein de l'empire tsariste, en échange d'aider à écraser la révolution dans les régions où elle avait éclaté chez eux. Vous aviez eu donc une union sacrée, ou en tout cas une union D'intérêt entre la bourgeoisie des minorités nationales et l'état tsariste pour écraser la classe ouvrière des deux côtés. L'idée des bolcheviks et de Lénine était justement de soutenir le droit à l'autodétermination, de soutenir la lutte pour la liberté et les droits nationaux de ces minorités nationales pour aider à unir la classe ouvrière, justement dans la lutte à travers cette barrière nationale. Mais. Cette question, cette position de droit de Luxembourg, ce n'est pas juste une question euh, théorique. C'est une question qui revient encore et qu'on entend encore aujourd'hui souvent dans le mouvement ouvrier. Il y a quelques années, on avait eu par exemple euh, une crise euh, très profonde euh, qui a concerné la Catalogne en 2018, l'automne euh, 2018, où euh, vous aviez eu une lutte euh, des Catalans contre l'État espagnol pour la revendication de l'indépendance de la Catalogne. Et euh, une partie euh, du mouvement ouvrier et de, de la gauche avait adopté la position d'opposition, de s'opposer à cette revendication, de s'opposer en fait, au droit à l'autodétermination euh, de, de la Catalogne. Il faut examiner en fait, les choses euh, de façon concrète, là encore. En 2018, la situation était la suivante, c'est-à-dire que la Catalogne, était opprimé dans une certaine mesure, bien sûr, l'oppression. Et c'est un exemple, c'était un argument qui était utilisé d'ailleurs par ceux qui s'y opposaient, mais l'oppression, objectivement, l'oppression subie par la Catalogne en 2018 n'était plus celle subie par Franco. mais Il existait quand même un certain degré d'oppression de, de, nationale contre une, une minorité nationale, qui en plus avait subi pendant, on peut dire, des siècles, une oppression nationale particulièrement brutale. Je veux dire, dans les années 60-70, les petits-enfants catalans étaient obligés de changer de nom, n'avaient pas le droit de parler leur langue, n'avaient pas le droit de pratiquer leur danse, n'avaient pas le droit de s'habiller avec leurs vêtements, porter des espadrilles, étaient mal vu, Ce genre de toute un, tout une oppression, jusque dans des détails absurdes, parfois, qui est encore durement ressenti par beaucoup de Catalans. Et s'ajoute à cela le fait qu'en Catalogne, les élections avaient placé au pouvoir des Républicains de centre-gauche, là où elles avaient placé au pouvoir à Madrid pour l'Espagne entière, des monarchistes de droite. Et de droite, euh, une partie d'entre eux étaient ouvertement nostalgiques de Franco et jouaient à s'appuyer de temps en temps dans les élections locales sur des alliances avec des, avec des, des, des, des quasi-franquistes. Et donc, ce gouvernement de Madrid a en plus, depuis des années, depuis qu'il arrive au pouvoir, imposé toute une série de politiques d'austérité très brutales. Et donc, aux yeux de beaucoup de travailleurs catalans, la question elle est devenue simple, elle est... En Catalogne, on a un gouvernement de centre-gauche qui nous dit qu'il est contre les politiques d'austérité, et à Madrid, il y a un gouvernement de droite qui nous déteste, qui s'entendre à dire qu'on ne fait même pas partie vraiment de l'État espagnol, mais qui ne veut surtout pas qu'on s'en aille, et qui, par ailleurs, nous opprime, coupe les, les services publics, coupe les hôpitaux, coupe etc. etc. Et donc, cette revendication d'indépendance, elle a pris en fait un double sens d'hostilité. Eh ben, aux politiques d'austérité et aux politiques antisociales appliquées par le gouvernement de Madrid, et en même temps une, une, un aspect d'hostilité au régime espagnol tel qu'il est issu de la dictature franquiste. Et donc il y avait vraiment, et même d'une un, revendication, le plus de droits démocratiques. Il y avait la question non seulement de l'indépendance nationale, mais il y avait aussi la question de la République, il y avait la question euh, de la fin des mesures d'urgence, qui sont encore dans la constitution espagnole depuis le régime de Franco, toutes ces questions-là se mêlaient et en quelque sorte coalaissaient autour de la revendication de l'indépendance. Autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est l'hostilité déclarée de la bourgeoisie espagnole, évidemment, mais aussi de toutes les bourgeoisies du continent européen, de la bourgeoisie américaine, du FMI, des dirigeants de l'Union européenne, à l'échelle mondiale, vous pouvez chercher, vous... aucune classe dirigeante ne regardait cette lutte de façon euh, sympathique, positive, parce que toutes voyaient derrière les drapeaux catalans d'autres revendications, d'autres intérêts de classe que les leurs. Et d'ailleurs, c'est ça qui explique que la bourgeoisie catalane, elle avait joué avec cette question de l'indépendance pour se faire élire. Les bourgeois, de le, le, les républicains de centre-gauche avaient dit "Votez pour nous, on fera l'indépendance." Ils n'avaient pas grand-chose d'autre à promettre, en fait. Et une fois arrivés au pouvoir, voyant les forces sociales qu'ils avaient mises en mouvement, ils hésitaient ils reculaient. Ils n'étaient pas sûrs de vouloir l'indépendance, finalement. Et donc le mouvement aurait tout à fait pu les dépasser, les pousser de côté, prendre une autre dimension. Tout cela donnait à ce mouvement un caractère progressiste. Et finalement, poussé par les mobilisations à la masse, le mouvement, euh, les dirigeants euh, républicains catalans ont fini par être obligés euh, d'organiser un référendum pour l'indépendance de la Catalogne, réaction sans surprise de la bourgeoisie du gouvernement de, Ma de Madrid. Ce référendum est anticonstitutionnel, il est illégal, il est donc interdit. Si vous continuez à l'organiser, euh, vous serez euh, arrêté. Alors, les dirigeants républicains catalans ont essayé de l'organiser sans l'organiser, sans trop s'exposer, mais en, comme ça. Et finalement, en fait, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il y a eu des mobilisations de masse pour permettre ce référendum. Vous avez des gens qui ont été imprimés des bulletins de vote. Vous avez eu des comités qui sont formés dans des quartiers populaires pour tenir les bureaux de vote, pour s'assurer qu'ils soient ouverts, pour s'assurer que les bulletins de vote seraient là, qu'il y aurait des urnes, qu'il y aurait des... Il y a eu une véritable mobilisation de masse autour de cette question. Et le jour du référendum, le gouvernement de Madrid a envoyé la police. Vous avez donc eu des scènes complètement hallucinantes, de policiers anti-émeutes qui chargeaient, avec des canons à eau, des matraques et tout ce que vous voulez, des bureaux de vote défendus par la population des quartiers pour empêcher le référendum de se tenir. Et malgré tout, le référendum s'est tenu. Et il a donné une majorité à 90% pour l'indépendance. 40% de participation. Je veux dire imaginez, beaucoup de gens ont dit « Ah oui, mais c'est même pas la majorité, c'est ridicule ». Imaginez-vous faire un référendum, quand vous avez contre vous tout l'appareil de l'État, la police qui vient, qui ferme les bureaux de vote les uns après les autres à coups de matraque et de canons à eau. 40% de participation, c'est pas mal quand même, dans ces conditions-là. Et là, on avait une négation évidente des droits démocratiques euh, du peuple catalan. Nickel. Mais il euh, y a eu une erreur très profonde euh, de la gauche espagnole, pour commencer, Podemos, le Parti communiste espagnol, le PSE, bien sûr, euh, qui ont euh, rejeté ce référendum, rejeté la notion de l'autodétermination pour la, la Catalogne, ce qui était d'autant plus euh, grave que Podemos avait mis en avant, pendant des années et des années, le fait qu'ils étaient pour le droit à l'autodétermination pour la Catalogne. mais là, ils disaient « oui, mais non, parce que cette autodétermination-là, elle s'est faite hors du cadre légal ». Elle s'est faite en opposition à l'État et à la Constitution espagnole, et c'est pas bien. Ils auraient dû attendre qu'on arrive au pouvoir à Madrid, et là, nous faire confiance pour qu'on organise pour eux un référendum chez eux. C'est complètement ridicule. D'autant plus ridicule que, oui, mais vous les avez perdus les élections. On va pas attendre que mystérieusement vous gagnez à Madrid, un jour peut-être, pour faire un référendum à ce moment-là. Du point de vue des travailleurs catalans, c'est une position qui était complètement ridicule. Et qui a été d'ailleurs très loin, puisque Podemos, à ce moment-là, non seulement ils ont approuvé la répression policière du gouvernement de Madrid, donc d'un gouvernement, je le répète, de droite, du gouvernement du Parti populaire, d'un parti conservateur, contre les travailleurs catalans, contre la population catalane, mais ils ont été même plus loin. Ils ont carrément exclu l'aile catalane de Podemos, parce que l'aile catalane de Podemos avait dit « Ah oui, mais non, on n'est pas d'accord avec votre position que vous défendez à Madrid, parce que... » bah on est pour le, le référendum, on n'est pas forcément pour l'indépendance, mais on est pour que le référendum puisse se tenir. Et Podemos a exclu euh, l'aile catalane de Podemos, justement, au nom du respect de la légalité bourgeoise, au nom de la, du respect euh, de, de, la, de, la, de la légalité de Madrid. Et c'est une erreur euh, qui n'a pas été cantonnée, euh, c'est une erreur qu'on a retrouvée, qui s'est propagée au-delà des Pyrénées, en fait. Euh, la SI en France justifiait, la position de Podemos en disant « Oui, mais justement, il fallait respecter la légalité bourgeoise, il fallait, oui, oui, vivre l'autodétermination, la, la, mais euh, dans le respect de la Constitution, s'il vous plaît. » Parce que c'est très compliqué, parce que la légalité en Espagne, c'est la Constitution de 78, et la Constitution de 78, elle dit explicitement, à plusieurs reprises, que premièrement, l'État espagnol est indivisible, et deuxièmement, que toute personne qui essaie de le diviser, eh bien c'est la mission de l'armée d'empêcher de le diviser. Donc le respect de la légalité en Espagne, en l'occurrence, ça veut dire pas d'indépendance jamais, et si vous n'êtes pas content, les chars ou la police. Donc j'exagère un peu, mais concrètement, dire l'indépendance dans le respect de la légalité, c'est une pure fiction en fait dans ce cadre-là. il n'y a pas que, que la France insoumise qui euh, avait adopté cette, une position erronée. Je me rappelle le lutte ouvrière qui défendait eux aussi, qui était contre eux aussi, le référendum, qui était contre aussi le droit à la détermination pour les travailleurs catalans. Alors eux, ils ne disaient pas évidemment que c'était au nom de la légalité et du respect de la constitution de Madrid, bien sûr. Eux, par contre, avaient trouvé une autre formule. Ils disaient, on est contre parce que ça va mettre une frontière entre les travailleurs espagnols et les travailleurs catalans. Ça va diviser la classe ouvrière, donc on est contre. Et donc c'est pour ça que, face à la répression des travailleurs catalans par la police de l'État bourgeois espagnol, on adopte une position de neutralité. Parce qu'intervenir dans ce conflit reviendrait à diviser la classe ouvrière. C'est une pure fiction... Enfin, là encore, c'est complètement hypocrite, parce que concrètement, la classe ouvrière, en l'occurrence, elle est divisée. Elle est justement divisée par l'oppression nationale. Elle est justement divisée par le fait que les partis ouvriers espagnols, qui prétendent représenter la classe ouvrière espagnole, les travailleurs espagnols, approuve la répression subie par les travailleurs de Catalogne de la main de la police espagnole. Et, là encore, le seul résultat concret d'une telle politique, c'est que ça rejette les travailleurs et la jeunesse de Catalogne dans les bras de leur bourgeoisie, qui peut dire « Voyez, ces Espagnols, c'est tous des salauds. Même la gauche, même les ouvriers, tous, ils sont d'accord pour nous opprimer. Vos seuls alliés, c'est pas les travailleurs des autres pays, vos seuls alliés, c'est nous bourgeois catalan Et ce que disait Lénine nickel, à propos de la Pologne est encore vrai dans ce cas de figure-là. Les ouvriers de la nation opprimés, bah, par définition, ils sont opprimés. En tant que en tant... ils sont opprimés sur le plan national. Le devoir des travailleurs de la nation qui oppriment, c'est de leur apporter un appui, de les aider à lutter contre cette oppression. C'est le seul moyen, comme je le disais tout à l'heure, d'opposer une solidarité de classe à la solidarité nationale, mise en avant par les classes dirigeantes des deux côtés. Marx faisait remarquer que c'était aussi une condition sine qua non de la lutte contre le capitalisme pour la classe ouvrière de, du pays qui opprime. Marx disait, par exemple en, à, à propos de la classe ouvrière anglaise, que la classe ouvrière anglaise n'arriverait jamais à lutter contre le capitalisme en Angleterre tant qu'elle n'aurait pas tant que la classe ouvrière irlandaise, tant que les irlandais ne se seraient pas libérés de la domination anglaise. Parce qu'il y a un élément simple, c'est que cette oppression nationale, elle sert, pour la propagande, je le disais tout à l'heure pour les Russes, à unir la classe ouvrière du pays dominant à sa propre classe dirigeante, mais elle sert aussi, par l'exploitation, par le pillage de ces, de ces, économique de ces, de ces pays-là, à acheter les couches dirigeantes du mouvement ouvrier. Elle fait partie des éléments qui aident à renforcer, la puissance de la classe dirigeante, de la puissance euh, de la, du pays oppresseur. La position qu aurait correcte qu'il aurait fallu adopter, c'est la même. C'est de dire « Regardez, nous, ouvriers espagnols, nous sommes prêts à vous aider dans la lutte contre notre propre bourgeoisie, par la grève, par la mobilisation, par le, le, la mobilisation contre l'envoi de la police, par la lutte contre notre propre gouvernement qui veut vous réprimer, y compris sur cette question-là précise, alors que votre propre bourgeoisie catalane hésite au moment de combattre, refuse d'organiser réellement le référendum et vous laisse seul face à la police, et surtout vous exploitera dès qu'elle en a l'occasion, dès qu'elle en aura l'occasion, et dès, dès maintenant en fait. Et ça ne signifie pas, bien sûr, qu'il faut que les travailleurs catalans se rangent derrière la direction de leur bourgeoisie, ça aussi c'est un élément qu'il faut souligner. Il faut souligner l'importance de l'indépendance de classe la construction d'une indépendance, d'une organisation de classe. Pas d'une organisation organisée sur des lignes nationales, mais d'une organisation basée sur des lignes de classe. Il faut montrer et expliquer toujours cette vérité fondamentale, en fait, on pourrait dire, du, du marxisme, qu'on est prêt à se battre pour le respect des droits démocratiques euh, des Catalans, ça vaut pour, toutes les autres, euh, pour tous les autres cas dont j'ai parlé, mais que même s'il y a une Catalogne indépendante, même s'il y a euh, bref, même s'il y a une Catalogne indépendante, si le capitalisme n'est pas renversé, les travailleurs ils seront toujours exploités par les patrons catalans, qui en fait seront ravis de jouer les intermédiaires pour le capitalisme de Madrid, à partir du moment où ils y trouvent un intérêt. La véritable indépendance, elle suppose la lutte contre le capitalisme. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, là encore. Il euh, y a un marxiste irlandais, James Connelly, qui l'a écrit bien mieux que je ne pourrais jamais le, le, le, le formuler, il écrivait, il y a un peu plus de 120 ans maintenant, à propos de l'Irlande, « Si demain, vous chassez l'armée anglaise et hissez le drapeau vert sur le château de Dublin, vos efforts s'avéreront vains si vous n'édifiez pas la République socialiste. L'Angleterre continuera de vous dominer. Elle vous dominera par l'intermédiaire de ses capitalistes, de ses propriétaires, de ses financiers, de toutes les institutions commerciales et individuelles qu'elle a implantées dans ce pays, et arrosé des larmes de nos mères et du sang de nos martyrs. C'est toujours vrai aujourd'hui. Concrètement, sous le capitalisme, il ne peut pas exister de véritable indépendance nationale, puisque la classe ouvrière continuera à subir l'oppression, l'exploitation de la classe dirigeante. Et c'est ça qu'on doit rappeler, c'est la primauté de la question de la lutte de classe dans cette lutte comme dans les autres.